Yo yo yo les gars Bon alors attendez Une vidéo mettez un like avant de commenter Et un plus le cesser va important Bon c'est pareil J'arrive pas tout le monde euh, Mettez un like et, abo et un abonnement aussi Ça ferait tellement plaisir Et voilà donc ça serait euh, super super Alors je voulais dire salut Les gars, la vidéo c'est on est sur le point de la gamme les gars n'a mon pote Voir si mon pote euh.. va répondre, t'as été quoi Qu'est-ce que tu fais, mmh. Qu fais mmh. Attendez, je viens de prendre mon poids dedans. Oh, fait attention à la route moi, moi. Je que ça c'est lui. Je le connais avec son là. Ah ouais Ah ouais, salut, la Je suis en vidéo. Un petit coucou, vous t'as Ouais, super mais best et eh ouais c'est une best potes, les gars. bon vous les amis j'explique le conseil de ces vidéos bon je suis en claquette avec des chaussettes là hein je suis en claquette avec des chaussettes par ouais le but de cette vidéo ça va en fait euh, voilà donc euh... alors attendez m'a fait dire je mets un nom après sky voilà une couleur célèbre parce bah que c'est pas un, un coup d'heure hein, un coup deux ans ouais. ouais grave il est il est si alors bien j'ai guidé ma vidéo donc il allez, a des années normalement je pense le poids tac il viens, viens toi ramène toi je sais pas si il y oh, allez on est parti je suis ça arrive qu'une tu à J'avais quinze ça ici. Claquette ton Claquette de tu c'est Incroyable. On se prend une maison, il on va pas te c'est qui elle? Elle est dead. j'ai Vas-y, je vais aller un tout. Bon. Allez, on lui porte. Allez, avec toi. Lève-toi Non vas-y. C'est pas bien, pas bien. C'est pas bien. Bon. On est les deux seins. Féni. Confiance. T'inquiète pas. Ça va, allez. passe ton vidéo oui ya trois Ok, ok, c'est bon. Allez, allez, allez. Okay. je suis un bâtard. Euh, bon, attendez, moi, a... mmh, oh, je vais vous montrer ma richesse. Hein je vais être allé aujourd'hui. Je vais acheter, qu'est-ce que je peux acheter, là hein Ça, je peux acheter Et je voulais déjà ça. Oh le dessin, c'est trop cher. Oh. Descends en quoi Des... Attends, descend. Allez, mmh. Allez Allez, on met la bande de rose Abonnez-vous à ta chaîne gars, il est trop trop cool il va être un vidéo incroyable il est passionné de Je vous dis quand je suis en taquette de chaussettes mettez mot en commentaire mettez taquette de chaussettes voilà bref je pense qu'on va finir la vidéo parce que l'outil de cette vidéo c'était vous faire les gens et c'était une vidéo inutile en fait donc voilà on va t'en dans la ferme tranquille la liste de la mais je merci On va à cette vidéo et à bientôt de pour une nouvelle au revoir, et je vous dis à très bientôt, cette vidéo était inutile, mais bon, abonnez-vous à cette chaîne, c'était inutile cette vidéo, mais c'est la vie, et ciao les gars.